Salut, bienvenue sur Je Bosse Tranquille, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette série de vidéos, on voit ensemble comment bien appliquer la deuxième loi de Newton. Et dans cette partie 3, on va voir en particulier comment déterminer le vecteur vitesse. C'est parti Alors, dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur ce qu'on avait trouvé dans la partie 2. Donc je t'invite à aller voir la vidéo correspondante hein, si tu ne l'as pas, si pas encore vue. Donc dans cette partie 2, en fait, on avait trouvé que le vecteur accélération il avait comme composante ax égale 0 et az égale moins g. Okay donc on va partir de là pour déterminer le vecteur vitesse. Alors comment faire eh Il nous faut une relation entre l'accélération et la vitesse. Okay c'est celle-là. L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Bon. Cette formule-là elle est importante, donc je te la remets là. Bon, c'est du cours. on va être dans la marge en rouge. Donc, comment utiliser cette relation-là pour déterminer V du coup Alors, La question que tu dois te poser c'est qu'est-ce que je dois mettre dans mon vecteur vitesse pour que quand je le dérive par rapport au temps, je trouve l'accélération. L'accélération, c'est-à-dire ax égale 0 et az égale moins g. Donc tu vois que dans ton accélération, déjà, il y a deux composantes, ax et az. Okay. Donc dans ton vecteur vitesse, il va aussi y en avoir deux. Donc déjà tu peux écrire V parenthèse, vx, vz. Okay, avec égal, égal. Maintenant, la question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce que je dois mettre dans vx pour que quand je dérive, ça me donne ax, c'est-à-dire 0 Qu'est-ce que je dois mettre dans vz pour que quand je dérive, ça me donne az, c'est-à-dire moins g bon, On va commencer par vx. Là, quand tu dérives vx, tu veux trouver 0. Bon, là, il n'y a pas 36 000 possibilités. Il faut que tu mettes une constante là, parce que la dérivée d'une constante, c'est 0. Cette constante, par contre, pour l'instant, tu la connais pas. Donc, tu mets une constante générale C1, constante 1, tu vois. A priori, elle peut prendre n'importe quelle valeur. À ce, ce stade-là, euh, moins 1 milliard, 0, 2, peu importe. Peu importe sa valeur, quand tu vas la dériver, ça va donner 0. Voilà. Maintenant, pour Vz, c'est un tout petit peu plus compliqué. Bon, quand tu dérives Vz, tu veux trouver moins g. Là ce qu'il faut que tu saches c'est que quand tu as une constante ici, hein, parce que moins g c'est bien une constante, c'est moins 981 ou moins 9,8, ben ici tu dois mettre cette constante fois le temps. Ouais, il suffit de savoir ça, même si tu n'as pas forcément fait le chapitre, euh, tu fais peut-être partie des élèves qui n'ont pas fait le chapitre dérivé parce que tu n'as pas fait euh, spécialité maths ou peu importe la raison. Euh, en tout cas, ici, il suffit de savoir que. Quand tu as une constante dans l'accélération, bah tu te retrouves avec cette constante-là fois le temps dans la vitesse. Okay donc si tu avais 2, par exemple, ici, ça te donnerait 2t. Si tu avais moins si 3, ça te donnerait moins 3t. Voilà. Bon. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la constante d'intégration. C'est le même principe qu'ici, hein, sauf que ce n'est pas la même, donc on l'appelle c2. Okay voilà. C'est pareil, cette constante-là, quand tu la dérives, ça fait 0. Donc Tu vois que quand tu dérives moins gt plus c2, bah, ça te donne bien moins g, parce que la dérivée de moins gt, c'est moins g, et la dérivée de c2, c'est 0. Voilà. Alors maintenant, la question, c'est comment déterminer ces constantes, parce que tu vois, on a l'expression littérale du vecteur v, okay, mais on ne connaît pas les constantes, donc c'est pas fini. Donc Maintenant, il faut faire un petit détour pour déterminer c1 et c2. Alors pour déterminer c1 et c2, on va utiliser, utiliser en fait le vecteur vitesse initiale, v0, et on va le déterminer de deux façons différentes pour ensuite identifier les constantes. Alors, dans un premier temps, tu peux te placer à t égale 0. Tu reprends l'expression que tu as trouvée ici pour v, et tu vas remplacer tous les t par 0. Alors, petit aparté ici, tu vois que j'ai pas mis v de t, vx de t, Vz de t, pourtant tout ça ça dépend du temps. Alors Vx ici dépend pas du temps, mais on pourrait mettre T entre parenthèses quand même. Seulement, quand tu commences à mettre des T entre parenthèses comme ça partout, surtout si tu commences à les mettre dans tout l'exercice, euh, vraiment ça peut te prendre énormément de temps, énormément entre guillemets, puisque ça va faire quelques minutes, mais c'est toujours quelques minutes de perdu. Quoi. Donc, globalement, il faut que tu comprennes qu'ici, tout dépend du temps, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc je te conseille de ne pas mettre T entre parenthèses partout ne pas perdre ce, ce temps là quoi. Alors, par contre, quand tu as des questions spécifiques comme ça où il faut remplacer t par bah, une valeur spécifique pour le coup, euh, t égale 0 par exemple ici, bah, c'est important de faire apparaître ce t pour bien montrer que tu as compris, que tu montrer au correcteur par quelle valeur tu remplaces t. Voilà. Donc, globalement, fais apparaître le temps, t entre parenthèses ou la valeur de t quand il y a ambiguïté. Alors ici, il y a plusieurs notations pour, euh, pour v à t égale 0, donc il y a cette petite notation là avec le, cet indice, tu vois, v0, vx0, vz0, en fait tu reprends celle-là et puis tu, tu mets un petit indice 0 partout, mais c'est la même que euh, v0, comme ça, ou v à t égale 0, Alors, tout ça c'est pareil c'est juste que moi j'ai tendance à prendre la notation qui est la plus rapide, avec des petits indices comme ça, et puis en plus c'est cette notation-là qu'on retrouve souvent dans les exercices. Bon, si dans l'exercice on te dit v de t égale 0, c'est-à-dire qu'on te donne la notation la plus longue, bah essaie de voir si tu peux, euh, voilà, soit tu décides de prendre cette notation-là et tu vas perdre un peu de temps à chaque fois que tu vas écrire v de t égale 0, soit tu décides de prendre ta propre notation avec les petits indices, ça te permettra d'aller plus vite. Bon, dans tous les cas, on va prendre cette expression-là, on va remplacer t par 0. Okay si tu remplaces t par 0 dans vx, bah en fait ça ne change rien, parce que même si tu mets vx de t, en fait vx il ne dépend pas vraiment du temps, quoi, il dépend pas du temps. Vx est une constante. Donc, Vx0, ça va être pareil, cette même constante, c1. Donc là c'est très rapide. Par contre, dans le Vz, bah, si tu remplaces t par 0, ça change quelque chose. Que tu vas remplacer ce t là par 0, voilà, par ce 0 là. Donc ça te donne moins g fois 0 plus c2. Donc, hop. moins g fois 0, ben ça fait 0, d'accord Donc finalement, il ne te reste que euh, c2. Donc là, tu viens de trouver les coordonnées du vecteur vitesse initiale qui sont c1 et c2, donc justement les constantes que tu veux trouver. Bon, maintenant, on va faire la même chose, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va déterminer le vecteur vitesse euh, initiale v0, mais d'une autre façon. Donc comment on va faire On va dire, d'après l'énoncé, d'après le schéma, si tu veux, donc on va revenir sur le schéma précédent qu'on avait fait dans la partie 1, et on va voir qu'en fait V0, il a aussi pour coordonnées V0 cosα, V0 sinα. Alors pourquoi On y va. Donc si tu regardes ce schéma, ben on avait mis donc, ce vecteur vitesse V0, un vecteur vitesse initial, et on avait déjà mis ses composantes Vx0 et Vz0. Okay. Ici tu as l'angle alpha. Donc, tu vois que tu peux faire de la trigo dans ce trigonométrie, dans ce triangle rectangle là. Tu vois Donc on peut commencer par le cos cos alpha. Alors cos alpha, qu'est-ce que ça va donner En fait la formule du cos c'est adjacent sur hypoténuse. Donc si tu te mets ici sur alpha, son côté adjacent c'est Vx0 et son hypoténuse, c'est V0. Bon. Du coup tu peux écrire adjacent sur hypoténuse. Donc cos alpha égale vx0 sur v0. Bon, si tu veux vx0, tu as juste à faire passer v0 de l'autre côté. Okay, donc ça te donne vx0 égale v0 cos alpha. Et voilà, et tu retrouves ta petite formule. Bon, euh, pour le sinus, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu prends sinus de alpha, cette fois c'est opposé sur hypoténuse, donc l'opposé c'est celui-là, vz0 sur l'hypoténuse qui ne bouge pas, donc v0, donc tu vas trouver la même chose ici avec sinus alpha et vz, là, vz0, pareil, tu fais passer v0 de l'autre côté, tu vas avoir vz0 égale v0 sinus alpha. voilà. Donc ces formules de Trigo, si tu n'es pas trop à l'aise avec, tu les apprends par cœur, si tu arrives à les retrouver, bah ça fait toujours deux formules à ne pas retenir, à ne pas rentrer dans ta tête, quoi. Mais la Trigo, c'est voilà, pour pas mal d'élèves, ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait. Du coup, euh, voilà. peut-être euh, apprendre ces formules par cœur, pourquoi pas. Voilà, donc C'est pour ça qu'on avait V0 qui avait pour coordonnées V0 cos alpha, V0 sinus alpha. Bon, Donc là, il faut bien que tu comprennes qu'on a obtenu V0 de deux façons différentes, mais c'est quand même le même V0, c'est quand même le même vecteur vitesse initiale. Bon, donc la seule solution pour que ces deux vecteurs se bah, soient les mêmes, c'est que C1 soit égal à V0 cosα, et que C2 soit égal à V0 sinus alpha. Ça s'appelle identifier les constantes. Donc là, tu peux le dire ici. Donc, tu peux dire « donc » ou « donc » par identification. Mais en fait, on comprend hein, ce que tu as fait. Si tu mets juste « donc », on comprend très bien ce que tu as fait. Donc C1 égale V0 cos alpha et C2 égale V0 sinus alpha. Bon, voilà. Donc là, c'est fini. Il ne reste plus qu'à prendre ces constantes-là et les réinjecter, on dit, dans le vecteur vitesse On avait ici, en fonction de C1 et C2. Maintenant qu'on les a trouvées, on les remplace. Donc, ça va te donner ce vecteur vitesse. Voilà. Donc ça, c'est l'expression complète, euh, l'expression littérale complète du vecteur vitesse. Tu vois qu'il n'y a plus C1 et C2. On les a remplacés par V0 cos alpha et V0 sinus alpha. Voilà. Donc Pour récapituler, on est parti du vecteur accélération avec a égale dv sur dt. On a trouvé l'expression littérale incomplète, on pourrait dire, du vecteur vitesse, puisque dans cette expression il y a c1, c2 qui ne sont pas encore déterminés. Donc on fait un petit détour pour trouver c1, c2 en exprimant le vecteur vitesse initial de deux façons différentes. Donc première, première façon, en se plaçant à t égale 0 en utilisant cette expression-là. Et deuxième façon, d'après l'énoncé ou d'après le schéma. Okay. Et ensuite, on identifie les constantes qu'on réinjecte dans l'expression littérale de départ, euh, dans cette expression qui était incomplète et qui devient complète parce qu'on a réinjecté les, les constantes. Voilà. Et on obtient finalement notre vecteur vitesse, euh, notre vecteur vitesse. Donc c'est ce qu'on voulait, passer de l'accélération à la vitesse. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc dans la partie 4, on verra comment passer de la vitesse à la position, donc aux équations horaires du mouvement. Ça, c'est une question qui revient très souvent dans les exercices, surtout les exercices type pack. Voilà. bah Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. J'espère qu'elle t'a été utile. Alors moi, je te dis à bientôt. Et surtout, n'oublie pas, pour progresser rapidement, il faut bosser tranquillement. Ciao